Il a pas beaucoup de pièces. Il y a les nagas, il y a les pirates. Après, il y a rarement, quand même, beaucoup beaucoup de pièces. qu'on partirait quand même pas sur Omu. Je pense que Bran, c'est compliqué. Il y a la. Il gardienne. Ouais, Bran, il n'y a pas Murloc. J'aime bien Omu, mais il faut avoir un token au début. Mais j'aime bien le personnage quand même. Euh, bon, bon, bon, bon, bon. On va acheter lui. Comme ça, tes deux, on pourra re-acheter un, un truc à peu près comme ça ou une micro. Et en fait, sur l'autre, on va up and roll. Et en vrai, si on trouve la, la 2-3, ça peut être pas mal. On peut commencer à stacker des pièces avec elle sera protégée par ça. Oh, il y a un autre Omu. Oh, il a eu un meilleur départ, lui. <rire> Et il a de l'armure bon bah, lui, il a une vraie game. Le mort-vivant T1 est fort, est-ce qu'il y a un moment où tu préfères un token Le mort-vivant T1 Lequel Ah, oh, zut. Ah, trop zut. lecture as, là Non, non, il n'est pas spécialement fort, non Non, non, les tokens, c'est toujours strictement meilleur que n'importe quelle carte. Après, ça dépend des stratégies, hein Je pars sur une stratégie Rafame Curve, non, mais... Merci Bob, bon visionnage à toi. Est ah, double mousse, c'est rigolo. Double mousse, c'est bien rigolo. Ouais c'est cool là. Prochain tour j'ai up, achat. On arrive à peu près, à peu près. C'est juste que normalement, on a un poil plus de tempo. Mais on n'a pas forcément de double bleu. Là on a un double bleu et un peu moins de tempo. Mais on reprend la curve finalement qui est 5 plus 1. Bon par contre, il fallait vraiment trois cartes de, de pièces. Hein. Vous pouvez encore renverser la vapeur. Salut mon magic. Merci beaucoup. Enfin, bienvenue à toi. La vision des gold, si rapide. Enfin, c'est important, c'est les patterns. ça. De toute façon, c'est la connaissance des patterns. C'est important de savoir où une curve va vous emmener. Un achat du T1, il a un impact plusieurs tours en fonction de la curve que vous prenez. Donc euh, quand vous réalisez une curve de mana ça, est, ça implique les 4-5 prochains tours. Ça c'est important à maîtriser. Bon on va up Je pense. Et on achète quelque chose. Que voulez-vous acheter Alors moi j'ai mon idée mais j'ai pas envie de vous la donner parce que sinon vous, vous allez tricher et vous allez dire la même. Vous achèteriez quoi et pourquoi Tass ou le mort vivant réincarne Ouais. Ok, ok. Tass parce que t'as trois races. Tass pour la tempo. Ouais, ouais vous êtes fort en fait. <rire> Vous prenez pour des nazes moi ouais, ouais exactement On Va prendre la tasse le, le, le la réincarnation est pas mal mort vivant mais le problème c'est que c'est un poil moins fort que la tasse quoi. crois okay. voilà. Là, par exemple, s'il y avait une bonne carte de tempo, typiquement la 3-5, le Ventru, là, on aurait pu up, vendre ça et acheter Ventru. Il a up quand Tour 3. Non, sur les 5, sur les 5 gold Non. Tour 5, il a up Ah non, il fait une Omu en fait, ok. Non, il fait une Omu curve, il monte comme ça. Euh, ok, ok. Enfin, une Omu, pardon. Je dis des bêtises, une Rafame. Euh, bon, bon, bon, bon, bon. Hop, ça, achetez quand même ça. D'accord, en 4 Hop, vent pirate, quel pirate Ah, vente pirate Vente et acheter pirate, tu voulais dire C'est ça, Ouais, hein. bah, bah, je pense que c'est ok. Bon. On savait qu'on allait prendre, mais c'était le prix à payer. Enfin, on peut ne pas prendre ses 5. Hein. On a le droit. Hein. Si on achète, on ne prend pas 5, mais c'est quand même pas mal de jouer en taverne 4. Comme ça, il suffit d'avoir un triple, on va chercher la 6. Il a triplé dans la taverne 3. Il est passé 4. Il a up sur le tour 5, donc il peut re-up dans l'absolu. Je ne sais pas s'il a envie mais. Non, il veut pas, ok. En vrai moi je pense que je peux le prendre le up s'il le prend. J'ai un rôle dans la 5 avec un achat. Je pense qu'il ne faudra pas. C'est greedy de le faire, je pense. J'ai envie de tenter, mais. Après, en 4, il y a des trucs bien. Pas tant. Je peux le faire, je crois. On dirait que vous pouvez obtenir un triplé gagnant. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Dans le ménage Ça, c'est de la homu curve, ça. Ça, c'est la c'est la fusée, ça. <rire> la stratégie de la fusée. Ouais, je pense que c'est. Franchement, à 32, c'est pas mal. Je pense qu'on doit... On devait tenter. Bah, il m'aurait puni dans tous les cas avec son jongleur, donc là. Ouais, stratégie de la fusée, let's go. Franchement on peut presque au prochain tour parce que là on est vraiment pas mal avec ce avec ce mort vivant. Ouais la taverne est plutôt belle là. La 2-7 elle est hyper intéressante je trouve dans les tours 6-7. C'est vraiment une bonne carte. Ça me plaît, ça me plaît. Point de vie sur la boule c'était bon aussi non Point de vie sur la boule bah le truc c'est que la boule je vais la vendre et les stats de la boule vont aller sur une autre créature et je contrôle pas ça sachant que mon, mon boost j'ai envie de le mettre là-dessus On peut prendre le up clairement au prochain tour hein. Il est pas très cher en plus hein, grâce à, sa, grâce à ce mousse doré. Ouais, je pense que c'est un bon play. Ça sera bien. voilà qui promet. Waouh. Allez-y, engagez une de ces recrues. C'est vraiment pas mal dans cette partie de jeu vidéo je pense pas avoir envie d'acheter Mounted. Mounted, c'est quand tu es soit sur des compos hybrides, soit quand tu as besoin de tempo. Honnêtement, je pense que j'ai pas besoin de tempo. Donc je vais même pas l'acheter. Alors c'est peut-être un risque, c'est peut-être une énorme connerie. Et je crois que je vais pas l'acheter. En fait, l'idée, c'est de accessoirement de booster un peu la boule, <rire> pour <de> la revendre. <rire> Vu qu'avec le la serveur mort c'est pas si mal. Ah dommage. Bon, oh, ça c'est cool quand même. Ah, plus que cool même hein. en plus, ça les tue ça les tue, ça les fait bien grossière super on a presque l'étal il pouvait mourir là ah, t'es frustrant parce qu'il a bran et tout ok Anubara nubarak on prend mais pas colosse Mm -hmm. Ah cool ça Ah, c'est pas mal, hein. on est en train de faire de la belle magie, hein. mais là c'est en plus c'est de la magie noire, hein. donc euh... là il y, a de la malve... il y a de la malveillance derrière cette compo. Hein. Même moi vous voyez de base je suis plutôt bienveillant, mais là j'ai beaucoup de malveillance dans cette partie, j'ai vraiment envie de... de détruire mes adversaires. Hein. Je préfère être totalement franc avec vous. Hein. Merci euh, sbloof the dog. Merci beaucoup, merci pour ton aide, merci pour ton sub. Ouais plutôt cool hein. On a staté ça On a staté les chevaliers Là je suis en mode sataniste là Vader est trop euh, satana Merci Kadajifer Merci pour le soutien Merci beaucoup Vos serviteurs ont vraiment tout donné. pas beaucoup de morts vivants, lui il joue morts vivant. Et Omu il est en train de se faire taper, il peut jouer contre le mort. On peut le prendre contre lui plus tard, mais je pense qu'autant roll en rôle quand même. Par exemple. Par exemple. devient un colosse je crois. Ça paraît fou mais trop envie de garder le... la couronne là-dessus. Trop cool ça. Puis ça, De toute façon, ça libère une place tout de suite au moins pour ça. Bon, ça a clairement plus de sens. Au mieux, ouais, c'est clair si t'as la bonne curve. Bah là, en fait, j'ai pas eu la bonne curve T1, mais j'ai eu la bonne curve T2. Tu sais, avec les mousses et le naga. C'était hyper intéressant et derrière, ça m'a mis bien. quoi. J'ai pu faire le up euh, classique au mu on va dire, sur le tour 4. Derrière, j'ai re-up. Parce qu'en plus, j'ai tempo avec cette petite théière à, à taverne 2. Après, j'ai re-up dans la 4. J'ai re-up dans la 5. Tout en plus ou moins, soit gagnant les combats, soit en ne perdant pas trop. Et vous voyez, je me retrouve quand même à 22 avec une compo qui est faite. Quoi. Normalement, pour avoir des compos comme ça, il faut souvent sacrifier beaucoup plus que 20 points de vie. Quoi. Souvent, t'es es vite là, entre 5 et 10 life, en mode, bon bah si je me fire roll, j'ai perdu. Là, je me dis, si je me fire roll, j'ai... Je... Genre je suis encore vivant normalement, enfin, à part euh, le gars qui a vraiment le euh, complot du siècle là hein, mais lui par exemple il a une belle compo mais... je pense qu'il est gagnable déjà on peut taper tout de suite son baron Ah oh, sérieux Moi ouais, il a boubou et pas lui Bah heureusement qu'on a staté des points de vie. Hein. Là on va, on va gagner parce qu'on a plus de points de vie sur nos cartes grâce à la murmur Mort. C'est hyper intéressant. En vrai on a eu moins de chance sur les hits. Merci cadage c'est super sympa, merci beaucoup. Bonjour The fichu l'unique. Merci c'est gentil. C'est lui l'unique. C'est sympa quand même. <rire> On n'a plus besoin du, du Kadaïf, là. La Nubarak. Euh, je prends ça. Non. Non, on veut tripler nos, nos garçons. Hein. On peut prendre ça pour euh, les, les combats plus tard. En vrai, on a déjà une compo. Ah. ah ça, c'est sûrement meilleur que ça. Ça proc là-dessus. Il oh, y a un play le sport, le tour, c'est ça, ça, ça, ça, ça, ça. ça. Ok. C'est cool, hein On est pas mal là. Dans une compo qui est belle, on est à 22, on a pas mal de scaling. Ça, ça continue à grossir petit à petit. Le seul problème, l'énorme problème, l'immense problème, te dis-je. Pirates, pirate, parce que pirate ça peut monter des 4000-4000 et non on bat pas des 4000-4000 donc pirate ça peut genre si on a la chance de faire top top 2 et c'est qu'on tombe contre pirate on peut être drawing dead mais bon ça on contrôle pas les compos de, de nos adversaires donc euh, on contrôle les notes c'est déjà pas mal ouais même le placement est pas mal j'aime bien Oh, il a un sacré board lui Je pense qu'on va gagner Ouais quoi c'est pas sûr Alors, On a quand même un sacré board en vrai Ça revient Ça prend de la stat Boom. Oh non Ouais, en stat, on est débilo, débile au hein. débile. Ah zut, ça. Ah, ça va le faire. Ah, le gars, il perd. Vous imaginez la compo de, de babouin. Il a une compo de babouin. C'est-à-dire que lui-même, c'est un babouin. C'est c'est il... même un mago j'ai envie de vous dire. Genre le gars, il... Il a tellement chaté sa game qu'il s'est transformé en mago et il perd quand même à la fin. Le, Le pire c'est qu'il meurt en étant un mago donc il peut plus revenir en, en tant qu'humain. Ok, pas mal ça. Bon, il y a lui qui joue mort vivant, on va prendre ça. Je vais prendre la Thunberg pour le prochain tour. Greta pour gagner 3 golds Comment ça gagner 3 gold Est-ce que vous voyez ce que je vais faire au prochain tour Je vous pose la question. Je ne comprends rien à ce mode. Est-ce que tu as fait une vidéo pour présenter ce mode à l'époque de sa sortie euh, Je pense, ouais. mais le jeu il a pas mal évolué, mais tu devrais euh, jouer. Pour comprendre, il faut jouer. Surtout les jeux Blizzard, c'est des jeux qui sont très très faciles. À la base, c'est des jeux faits pour les enfants. Donc euh, si tu fais le jeu, si tu t'installes le jeu et tu y joues, tu vas voir qu'en moins de 3 minutes, vraiment, tu vas, tu vas comprendre le, le jeu. Si tu regardes une vidéo, ça risque de, de rendre le jeu plus compliqué encore. Bon, en vrai, on peut jouer ça, hein, ça mange pas de pain. On s'en moque. Okay. Non, vous voyez pas. Ok. En gros, l'idée, c'est qu'au prochain tour, je vais jouer Greta. Greta, elle va me donner un, un sort pour geler. Pour euh, dorer une carte. Je, jette Gre... je joue Greta, je la jette. Je joue Briekai, il me donne un bouclier divin. Je joue le sort de Greta sur il caille, il se transforme en carte dorée et me redonne un autre bouclier divin. En fait je pense que mon board il va sensiblement rester comme ça au prochain tour. C'est juste que je vais mettre en première carte le tir précis de Sindoré. Mais avant ça j'aimerais quand même avoir quelques boucliers divins. En gros. Vous voyez l'idée Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire. Il a perdu contre lui. Donc, ça veut dire. Ah, c'est pirate. Ah, ben on va jouer contre pirate. Ok. On va jouer contre pirate. Ah, non. Super ça. Ouais, je préfère jouer contre mort-vivant que contre pirate. Pour le coup. Let's go. C'est ça. Donc, on va. Je. Ouais. Là, en vrai, on est fait. Hein. On va sûrement ça quand même. C'est moi qui ai invité les gens Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné Engagez une recrue tant que vous le pouvez Engagez une recrue tant que vous le pouvez Allez-y Engagez une de ces recrues Donc ça, c'est ça. Et advienne que pourra. Ouais, franchement, on peut pas faire mieux. Hein. Pff, en vrai, euh, on n'est pas trop mal. Il hein. était pas mal quand même. c'est. Son board, il était vraiment intéressant. Il est mort contre Pirate. Lui, il doit vraiment avoir un board un invincible, hein, je pense. Hein. En fait, on peut perdre contre quelqu'un qui a staté depuis très longtemps... Une abomination affamée. Genre, s'il a une abomination qui est plus de 100, je pense qu'on risque de perdre. Mais sinon, je euh, me dis, mais parce qu'il était pas mal Wallis. Il avait vraiment un board intéressant. Si on va voir, on va voir. Je pense qu'on a à peu près les mêmes boards, mais. Allez, à droite. tape pas droite. Ah, zut, sérieux, deux fois au même endroit. Oh là là. Là on n'est pas si mal j'ai l'impression qu'il a pas tant de... Ouais ça devrait le faire hein. Il a pas tant staté à Nubarak que ça Donc Là il tape dans mes créas et elle meurt pas Ça c'est quand même important ouais, Genre on attaque et on fait de la value ouais, Pas sur toute, mais. Ouais ça devrait le faire hein. Vamos, vamos, vamos. Heureusement, on n'a pas joué contre Pirate. On, on est allé avant lui dans la bonne taverne. Et le sort Murmormor a bien, bien staté. Bon, bah, super, hein. stratégie de la fusée. On peut pas toujours la faire. C'est le problème avec Omu. C'est mal parti, comme je, je répète. Mais c'était mal parti T1. Et le T2 nous a permis de repartir sur cette stratégie de la fusée. Après, on a pu tempo aussi. Hein. Tu peux faire la stratégie de la fumée. De la fumée de la fusée mais raté euh, la tempo mais là on a eu tempo on a pu monter on a pu monter on a triplé tout de suite pour une carte de construction qui était à la fois une carte de tempo et derrière euh, et derrière bah logiquement c'est top 1 hein. mais ce perso c'est quand même aussi quelques top 6 de temps en temps quoi